Bonjour. Bonjour Isabelle. Merci d'être là pour ce live Instagram sur les jobs étudiants. Donc, euh, dans le cadre de notre campagne euh, Job d'été euh, du réseau Information Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes, on organise euh, aujourd'hui le dernier euh, live Instagram de, de la campagne. Et donc, euh, on accueille euh, Isabelle Mailleux qui est chargée d'insertion professionnelle au bureau d'accueil et d'insertion professionnelle de l'Université Lyon 3. Je vous donne la parole. Vous pourrez nous expliquer peut-être un peu plus précisément ce qu'est le BAIP de Lyon 3 et ce que vous pouvez proposer aux étudiants. Avec plaisir. Alors, euh, bonjour à tous. Donc, euh, Isabelle Meilleux, je suis chargée d'insertion professionnelle et référente du site U3E qui est le site emploi de l'Université Lyon 3. Euh, le BAIP, c'est donc le bureau d'aide à l'insertion professionnelle. <rire> je me permets. Mais une un Ya il y a trop de sigles <rire> mais euh, ouais ouais plus donc, clair. Euh, voilà, pour la, le BIP fait partie d'un service commun universitaire d'orientation et d'insertion et le BIP est la branche donc, de l'insertion. On est là pour accompagner tous les étudiants euh, dès leur entrée à l'université jusqu'à leur sortie, donc pour tout ce qui va être euh, l'aide à la recherche euh, d'un emploi étudiant, d'un stage, d'une alternance et d'un premier emploi également euh, par la suite. Donc on les accompagne euh, pour certains pour six ans et euh, on essaye de faire au mieux pour faciliter leur démarche de recherche. Dans ce cadre-là, on organise donc soit un accompagnement individuel, soit collectif, avec notamment pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, une grosse campagne de job étudiants à la rentrée qui sera disponible justement sur le site emploi u 3 oh D'accord. Euh, juste une petite précision. Précision. Vous accueillez les, les jeunes en présentiel dans des locaux. Et est-ce que vous répondez aussi à distance ou est-ce que, comment est-ce qu'ils peuvent vous joindre? Avec le Covid, tout est possible. <rire> Aujourd'hui, on est sur les deux. En règle générale, on est plutôt sur des rendez-vous individuels, donc en présentiel, avec des prises de rendez-vous qui se font sur nos agendas en ligne sur le même principe que ce que vous retrouvez avec Doctolib. Donc, ça, ça passe par U3E. Et euh, après, je pense qu'on va effectivement conserver euh, les acquis euh, du confinement avec euh, une partie aussi en distanciel pour les étudiants qui ne pourraient euh, pas se déplacer, notamment. D'accord. Donc, on mettra toutes les infos euh, pour vous contacter sur, sur notre compte euh, Info Jeune Lyon. Euh, et de toute façon, vous aurez accès euh, au live Insta. Euh, il sera sur notre compte et l'accès sera dans la bio donc n'hésitez pas. Euh, donc aujourd'hui on va on va discuter ensemble des jobs étudiants. Euh, les, les, les jeunes là vont à partir de l'été j'imagine, vous allez nous préciser ça, vont, vont peut-être pour certains se mettre à la recherche d'un job étudiant. Qu'est-ce que c'est exactement un job étudiant Est-ce qu'on fait une, une nuance par rapport à un job d'été la plus forte nuance, ça va être la période de recherche, puisque du coup, le job étudiant, ça va être pour financer ses études en règle générale sur l'année universitaire. Alors que le job d'été, c'est plutôt sur une période estivale, donc de juin à août. C'est une période plus courte avec des contrats qui vont être de un mois, deux mois ou trois mois. Le job étudiant, lui, va pouvoir courir que les week-ends, par exemple, toute l'année ou les vacances scolaires, ou de façon régulière toutes les semaines un contrat de 20 heures par semaine comme on peut le connaître notamment dans les restaurations rapides qui ont l'habitude et qui prennent pour 20 heures semaine sur toute la semaine y compris le week-end. D'accord. Ok. Alors euh, comment est-ce qu'on s'y prend pour chercher euh, Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir Est-ce que vous avez des petits euh, trucs, des petites astuces à, à donner aux jeunes euh, Voilà. Comment est-ce qu'on commence cette recherche Alors. Déjà, je pense que la première chose, la première, euh, vraiment le vrai, la vraie astuce, c'est déjà pas de se mettre de limites. Euh, beaucoup d'étudiants que j'accompagne euh, souvent me disent « mais j'ai jamais travaillé » ou euh, « je ne sais pas si je peux faire ça ». Le principe du job étudiant, c'est qu'on peut tout faire. Euh, vous êtes passionné euh, par la culture, essayez de chercher euh, un job étudiant dans la culture. Vous êtes passionné euh, par euh, le cinéma, tentez votre chance au cinéma. De partout en fait, euh, on recrute, on le sait pas forcément, mais euh, tout, toute profession peut recruter un job étudiant euh, pour quelques semaines, enfin pour quelques heures, pour quelques semaines. Euh, tout est réalisable et c'est souvent le plus gros frein, c'est vous en fait, en tant que jeune, vous ne vous faites pas assez confiance. Après, il faut savoir que pour les jobs étudiants, euh, ça va être plutôt, euh, on va dire, votre savoir-être qui va primer plutôt que euh, une expérience. Euh, après, euh, voilà, il va y avoir des compétences qui vont euh, parfois être demandées. On a nos, des partenaires euh, comme FonRégie, par exemple, qui vont plutôt aller sur effectivement le savoir être et les langues euh, quand ils ont besoin de postes de personnes en, en remplacement sur des postes d'accueil, mais euh, ils vont pas demander forcément euh, une expérience professionnelle en amont. Ça va être plus voilà, lors d'entretien quelqu'un qui va être professionnel, qui va pouvoir parler euh, l'anglais ou l'allemand, voire euh, parfois même aucune langue suffise selon euh, où est-ce qu'ils vont être euh, mis en, en poste. Donc après la recherche en elle-même, ça va être, euh, et notamment avec le Covid, ça va être vraiment toutes les pistes possibles et inimaginables. C'est-à-dire qu'on va passer par les trois grands réseaux qu'on connaît tous. On va répondre sur des offres comme vous pouvez trouver sur vos sites parce que chaque université ou école a des sites internet qui vont être dédiés avec leurs partenaires. Donc là, c'est déjà une très bonne piste, parce qu'en règle générale, les entreprises aiment bien travailler avec les étudiants qu'ils connaissent déjà. Il y a le site du CRUS aussi, JobaVise, qui propose pas mal de choses. En parlant de ça, pensez aussi tout simplement pour travailler au sein de votre campus, justement, à postuler directement au sein du CRUS. Ils recrutent tous les ans beaucoup d'étudiants et l'avantage, c'est que vous êtes sur place et que c'est entre midi et deux. Euh, vous pouvez également euh, consulter euh, bah, le guide du CRIJ. Moi, c'est souvent celui-là que je conseille pour la recherche euh, du job parce que du coup, dedans, il y a beaucoup de pistes auxquelles on ne pense pas forcément, notamment tout ce qui va être l'hôtellerie-restauration, tout ce qui va être... Euh, euh, veilleur de nuit, gardien de parking, etc. Tout ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas et qui sont dans le guide, finalement. Le, fin, moi, je sais que je beaucoup le, le guide du CRIGE quand je suis en accompagnement, puisqu'il y a beaucoup de pistes, et notamment euh, beaucoup de pistes pour des personnes qui n'auraient pas une grosse expérience derrière eux. Euh... Donc, le guide euh, Trouver un job qui est édité par euh, Infojeune. Ouais. <rire> et disponible <rire> <rire> Vous trouverez en ligne sur euh, le site Infojeune Lyon. <rire> qui est très bien fait, très complet, vous avez même le CV, la lettre de motivation dessus. Euh, donc après, voilà, répondre à des offres, ça va être également euh, parler avec vraiment tout le monde. Euh, C'est souvent comme ça qu'on débloque des situations. Euh, voilà, Tout le monde a, connaît quelqu'un qui travaille dans une structure et potentiellement, ça peut être un poste étudiant à pourvoir. Euh, pour l'anecdote, par exemple, moi, je sais que j'ai trouvé euh, un de mes premiers jobs étudiants en demandant euh, un briquet à quelqu'un dans la rue. Et en fait, euh, bah, 48 heures après, j'étais embauchée, voilà, juste parce que j'ai discuté avec la personne qui m'a dit, ah bah nous, on recrute, euh, ah bah ça m'intéresse. Et euh, 48 heures après, du coup, je commençais en poste euh, chez Picard, auquel je n'aurais jamais pensé d'ailleurs. Et euh, donc voilà, vraiment, toutes les enseignes peuvent recruter. Euh, et après, évidemment, ben bah, donc... Vous avez donc le réseau en parlant avec des gens, que tout le monde sache que vous recherchez, et la réponse à offre. Et après, euh, effectivement, tout ce qui va être les candidatures spontanées. Donc, euh, vous rendre directement sur les sites des structures, euh, aller euh, démarcher les magasins, aller démarcher tout ce que vous pouvez, euh, en ayant une attitude intelligente et professionnelle. C'est-à-dire pas forcément d'arriver en disant est-ce que je peux déposer mon CV. Ça aura vraiment aucun intérêt dans le sens où ils vont vous dire oui et le potentiellement le jeter juste après, mais plutôt demander, bah voilà, même à la personne qui est en caisse par exemple, est-ce que vous pensez que vous avez l'habitude de recruter des personnes pour un, pour un, un emploi étudiant, je suis à la recherche d'un emploi étudiant actuellement, et ça m'intéresserait de travailler pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui peut être réalisable, tout de suite montrer voilà, un certain intérêt, montrer que vous êtes capable de communiquer et d'exprimer euh, vraiment ce que vous recherchez et là, effectivement, euh, on s'arrête pas à 10 candidatures, on va à 100, 150, 200, en gros, jusqu'à ce qu'on trouve. Mais par contre, vraiment, là où j'insiste, c'est vraiment viser large. Ne restez pas uniquement euh, sur des enseignes euh, voilà, où on a tous l'habitude de postuler, euh, par exemple, typiquement, euh, bah, viser que par Dieu, euh, etc., visez large, visez les cinémas, visez là où vous avez l'habitude d'aller, euh, parce que bah, vous êtes pas passionné, euh, je ne sais pas moi, de, de tout ce qui va être karting, bah, postulez euh, en allant faire votre prochaine partie de karting, postulez directement euh, auprès du, du karting en question. D'accord. Est-ce euh, qu'on essaye de, de personnaliser un peu son CV selon euh, les, les structures que l'on vise ou euh... Parce que quand vous parlez de 100, 150 candidatures, euh, est-ce qu'il faut essayer de faire plusieurs CV types selon les secteurs Est-ce que ça peut aider Selon les secteurs, c'est toujours mieux. Et surtout, si vous avez une véritable affinité. Après, euh, voilà, vous ne pourrez pas forcément, sur 150 candidatures, on est d'accord, avoir une réelle affinité sur euh, ces 150 structures. En revanche, vous pouvez parfaitement, sur celles qui vous intéressent, vraiment y aller sur votre lettre de motivation, notamment, pour justement vous démarquer expliquer tout de suite votre intérêt dans l'introduction, plutôt que de juste dire euh, "afin de financer mes études, je recherche un job étudiant". On va être vraiment sur, bah voilà, passionné par euh, tel ou tel domaine. Euh, ça m'intéresserait vraiment de pouvoir financer mes études tout en développant de nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances, euh, et même voir aussi s'il y a des choses qui peuvent être en lien avec vos études. Parfois, euh, voilà, tout ce qui va être justement, euh, alors je parle pour les étudiants <rire> que je connais bien, mais par exemple pour les masters LEA euh, qui sont en langue. Euh, bah, quand ils arrivent à trouver un job étudiant qui est en lien justement avec les langues, c'est bien de pouvoir le stipuler que voilà, ça continuera à développer de nouvelles compétences en lien aussi avec leur projet professionnel. Quand il y a un lien avec le projet, c'est toujours intéressant. Et bien mettre sur son CV ses disponibilités, puisque c'est aussi ce qui va être regardé euh, essentiellement dans un premier temps auprès des recruteurs. Oui. Euh, peut-être dire aussi aux jeunes qu'il qu y a souvent des, des passerelles qui ont lieu entre les jobs d'été et les jobs étudiants. Il y a des jobs d'été qui se prolongent en job étudiants. Et il y a aussi euh, des jobs étudiants qui vont peut-être pas fonctionner tout de suite pour l'année, mais euh, le, un premier contact aura été pris pour peut-être euh, un job d'été l'année d'après. Donc, euh, l'idée, c'est d'essayer de, d'avoir un, un bon contact avec tous, même s'il si, euh, y a un refus, euh, j'imagine. Euh. Il peut y avoir des, des portes qui s'ouvrent après ou des désistements ou des choses comme ça. Et après, ça peut même déboucher sur, euh, si c'est non pour un job, ça peut déboucher sur un stage, ça peut déboucher sur mmh. complètement autre chose. Ça reste du réseau professionnel qu'on se crée. Euh, je suis complètement d'accord. D'accord. Euh, quel calendrier, là, pour commencer à démarcher Est-ce que là, maintenant, c'est le bon moment pour euh, commencer à aller chercher un job étudiant pour septembre Alors, euh, oui. Selon les domaines d'activité, j'ai envie de dire c'est un petit peu tout au long de l'année. Nous, on le voit avec nos recruteurs. On a certains recruteurs qui commencent dès maintenant à rechercher des contrats pour l'année prochaine, notamment au sein des universités, à savoir d'ailleurs qu'au sein des universités, par exemple, nous, au sein du BIP, on recrute deux moniteurs. Euh, le pôle handicap euh, étudiant de l'université, pareil, va recruter beaucoup d'étudiants pour tout ce qui va être des vacations, donc soit sur l'année, soit de façon ponctuelle pour les examens. Et c'est maintenant qu'ils commencent à justement planifier euh, leur recrutement et euh, qui, qui font leur base de, de données pour justement pouvoir contacter euh, les étudiants selon leurs besoins de l'année prochaine. Les BU aussi ont commencé leur recrutement maintenant. Enfin, tout ce qui va être euh, aussi le Proust, tout ce qui va être restaurant euh, universitaire, etc. Euh, il y a beaucoup de recrutements au sein de l'université qui commencent dès maintenant. Euh, mmh. Et après, euh, il y a d'autres enseignes. Euh, voilà, ça montrera toujours votre motivation aussi, votre votre anticipation pour être euh, tranquille. Après, en septembre, il y a une autre vague qui se fait, qui est d'ailleurs un petit peu en décalage avec nos étudiants, euh, puisque du coup, ils n'ont pas forcément leur euh, leur emploi du temps, mmh. qui parfois euh, pose des soucis. Donc euh, voilà, septembre-octobre, les, les recruteurs ont bien l'habitude de recruter aussi là, puisque du coup ils savent qu'il y a les emplois du temps qui arrivent et qui euh, du coup pourront leur donner euh, satisfaction pour des étudiants qu'ils avaient déjà retenus. Mmh. Et après, et euh, euh, toute l'année c'est faisable, hein, puisque du coup pour les vacances, euh, par exemple les vacances universitaires ou les vacances scolaires de manière générale, il va y avoir des parcs des parcs d'attractions par exemple qui vont recruter, la SLTF euh, qui recrute, Disney qui recrute aussi. Et euh, il faut se tenir informé voilà, de l'actualité. Euh, mais il faut savoir que voilà, tout au long de l'année, on peut trouver. Et si vous cherchez quelque chose de vraiment ponctuel, n'hésitez pas non plus à vous retourner vers euh, les agences d'intérim euh, ou des agences qui vont faire notamment tout ce qui va être euh, les inventaires. Donc euh, mmh. là, l'avantage, c'est que ça va être des missions ponctuelles qui vont vous permettre de financer... Euh, un petit peu tout. Et là, en ce moment, ce qui peut aussi, alors en juillet août plutôt, mais tout ce qui va être aussi le babysitting, enfin tout ce qui va être la garde d'enfants à domicile, ça va aussi commencer, euh, il va y avoir des grosses vagues là maintenant de recrutement. D'accord. Euh, on a eu une question qui nous a été posée par un, un jeune, ou, une question un peu spécifique. Euh, où est-ce qu'on peut trouver des missions de vacataires Vous y avez répondu euh, en ah, partie oui. là <rire> Est-ce qu'il y a d'autres pistes que ce secteur-là Alors, vacataire au sein des universités, j'imagine, vu le terme utilisé, euh, je pense qu'on peut parler de la même oui. chose. Oui. Euh, donc, en fait, il y a deux types de vacations. Il y a les vacations pour tout ce qui va être plutôt l'enseignement, où là, il faut être doctorant, ou en activité, exercer 900 heures d'emploi, de, de, d'avoir un, un emploi principal pendant 900 heures sur l'année. Euh, donc là, toutes les infos, de toute manière, se retrouvent sur euh, unif 3fr euh, slash enseignants euh, vous avez tout le service vacataire qui pourra vraiment répondre plus précisément parce que c'est pointu euh, et technique euh, euh, sur ce domaine là et après sinon bah, comme je le disais tout ce qui va être vacataire il faut juste être étudiant, euh, enfin, vacataire au sein des services comme la BU, chez nous etc il faut euh, juste être étudiant au sein de l'université et ne pas avoir un deuxième contrat étudiant dans une autre université d'accord ok bon, bah, on indiquera euh, ce, ce lien euh, sur euh, le, le live mais euh, ok, merci pour toutes ces précisions. Euh, Peut-être une question sur la spécificité euh, de, de, des recrutements maintenant euh, en lien avec la crise sanitaire, même si là, on il on, y, a, y a beaucoup d'allègements, donc il y a beaucoup de, de perspectives qui s'ouvrent dans, dans différents secteurs. Est-ce qu'il y a quand même des choses à avoir en tête euh, euh, dans cette année particulière ou, ou pas Il y a beaucoup d'entreprises qui sont passées quand même par des réseaux du type LinkedIn, pour justement accélérer leur processus de recrutement parce que ben, c'était un petit peu up and down. Donc, du coup, pour accélérer, il y a pas mal de choses qui sont passées par des réseaux voilà, type LinkedIn qu'on a essayé de relayer au mieux. Après, euh, voilà, c'est en train de repartir. Comme d'habitude, l'intérim plutôt en premier. Donc là, on a beaucoup, beaucoup de postes étudiants effectivement, à pourvoir... Euh, euh, sur euh, des agences d'intérim, je pense notamment euh, à Menway qui, euh, voilà, qui a participé à notre job d'été Menway Bourgoin et euh, et aussi dans l'un il y a Atoll aussi aussi, euh, enfin c'est beaucoup d'entreprises, bah, d'agences d'intérim qui recherchaient beaucoup de gens euh, et beaucoup d'étudiants notamment et euh, souvent, bah, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, c'est des entreprises comme Fonregi qui vont recruter pour un pour de l'été ou pour des missions courtes, mais si euh, vous faites très bien votre, euh, votre job. Finalement, bon, vous n'hésiteront pas à vous rappeler parce que c'est des personnes voilà qui vont euh, fidéliser leur, euh, leurs étudiants pour euh, continuer toute l'année. Voilà, ils, ils ont un listing et puis ils vous rappellent. Ok, super. Euh, Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on a oublié, euh, qui serait important à avoir en tête Moi, j'ai bien entendu euh, qu'il y avait une multitude de secteurs, qu'il fallait essayer de faire marcher le bouche-à-oreille, aller voir sur les sites, faire des candidatures euh, spontanées, pa ne pas se fermer de porte, et puis euh, se dire que c'est possible à, à tous les moments de l'année euh, ce qui est plutôt euh, rassurant pour euh, ceux qui sont en train de chercher un job d'été là pour le moment et qui n'ont peut-être pas encore trouvé euh, soit vous allez trouver pour l'été et sinon il y a encore des pistes tout au long de l'année pour des jobs étudiants. Euh, voilà, est-ce que c'est. Est-ce que, est -ce que j'ai tout bien compris <rire> Et croire ouais. en vous, surtout. <rire> <rire> Il faut vraiment croire en, en ses capacités personnelles. Il n'y a pas forcément euh, que l'expérience professionnelle. Il faut bien débuter quelque part. Et souvent, c'est un peu ce qu'on entend euh, de la part de, de, de nos jeunes. C'est oui, mais je n'ai jamais fait. Je ne sais pas si je vais être capable de... <rire> vous êtes capable de tout. Euh, on a tous commencé quelque part et on a tous réussi. Et on est monté petit à petit en gagnant de l'expérience. C'est donc... Euh, ouais. Ouais. Surtout croire en soi, je <rire> ah, super. Ben, merci, merci, euh, merci pour tout pour tous les, les jeunes qui cherchent. Euh, et puis se dire aussi que vous vous avez besoin de travailler, mais là, les employeurs ont besoin d'avoir euh, des, des, des gens qui viennent travailler. Et euh, voilà, l'activité reprend, euh, ils ont besoin de monde, donc il euh, n'y a pas de raison. Euh, mer bien, merci encore. Comment? C'est le moment où jamais d'ailleurs. Ben oui, oui là, es... on sent que ça repart. Hein <rire> merci encore Isabelle. Euh, donc voilà, nous, on, on termine euh, cette euh, campagne de live Instagram, ces rendez-vous du jeudi 17h30 avec euh, toutes ces bonnes infos sur euh, les jobs étudiants. Je crois qu'on a pas mal de pistes. Euh, merci beaucoup. Et puis... Euh, voilà, donc c'est le BAIP de Lyon 3, donc le bureau d'aide à l'insertion professionnelle. Merci beaucoup. C'est la bonne. Et on vous remercie encore pour tous ces bons conseils. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et à contacter Isabelle. Merci beaucoup. Passez une bonne journée de recherche. Merci, à bientôt. Au revoir.